Salut salut, ici c'est Rex Potam, alors on entame aujourd'hui euh, ben, l'Ophestoire, qui est un, un morceau euh, unitaire, j'ai envie de dire, mais en fait euh, qui sera scindé en deux parties très, pro très probablement. Euh, donc la première partie, le Rex Glorier est en sol mineur, euh, c'est une grande descente qui suit le texte vers sa descente aux enfers, puis le Libéra Eas en ré mineur euh, est une deuxième descente suivie par la remontée euh, vers la lumière tirée par l'archange Michael. Euh, le quam olim, qui conclut cette première partie est un gimmel donc c'est une euh, technique d'écriture euh, de la renaissance, euh, qui est volontairement très court. La deuxième partie, le ostia donc qui sera certainement scindé de la première, euh, commence par un échange instrumental en sol mineur, suivi de la reprise du thème euh, par le chœur. Cette partie se termine par le fac et as en sol majeur, très lumineux, avant de reprendre le quam olim, donc toujours le, le même jimel, c'est le, le même, la même harmonisation. Je te souhaite une bonne écoute, mais avant ça, euh, je te propose, si tu as des commentaires, euh, de me dire bah, comment tu ressens cet offertoire. Euh, Penses-tu que les thèmes des deux parties fonctionnent bien, même si à terme, ce sera coupé en deux, ça, ça m'intéresse de savoir comment les deux s'articulent, euh, comment tu les ressens en tout cas. Euh, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de toute façon, j'y répondrai. Si ce morceau t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour continuer à suivre euh, les aventures de ce grand requiem. Voilà, bonne écoute. Domine Domine Mmm. Sushipe pro anima push waram po Quand olim Abraé promis